Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter mon tout nouveau cours sur Unity 2018, un guide complet de plus de 25 heures actuellement que vous pouvez retrouver sur Udemy. Le lien euh, sous la vidéo et évidemment, je vous propose un tarif préférentiel à savoir ici 14,99€ au lieu de 199€, soit 92% euh, de réduction. Alors attention, il n'y en aura pas pour tout le monde, je mets que 100 coupons euh, à disposition. Alors ce cours euh, couvre l'intérêt intégralité ici euh, de la partie 3D. Alors on va euh, découvrir pas à pas les composants, les fondamentaux d'Unity, mais aussi comme vous pouvez le voir euh, les naves navmesh agents, etc. La physique. On va apprendre les bases du C-sharp. Tout ça découpé euh, selon un plan dans des sections et on mettra en œuvre tout ce qu'on a appris dans des jeux comme ici. Vous pouvez voir un exemple le labyrinthe. Toutes les ressources vous seront fournies et le code source complet sera disponible en fin de section. Alors évidemment on découvrira énormément de choses, donc je peux pas tous vous les énumérer, mais vous voyez à l'écran euh, déjà euh, l'animation, euh, le texturing, etc. Ensuite, on enchaînera sur une partie animation où on apprendra à animer un personnage. On verra comment récupérer des modèles, des ressources. Et ensuite, nous réaliserons une asset de ce personnage. Une autre section couvrira le thème de l'intelligence artificielle, que ce soit par le biais du code ou des navmesh mèches agents que nous mettrons en œuvre ensuite de façon assez détaillée. La suite du cours portera sur l'export sur les plateformes comme macOS, iOS, Linux, Android, Windows. Dans ces sections, nous étudierons divers composants, mais aussi les standards assets, et notamment les cross-platform inputs qui nous permettront de réaliser des joysticks virtuels et des boutons virtuels pour les plateformes mobiles. À la fin de ce cours, vous serez capable de réaliser ce genre de jeu. Le contenu de ce cours n'est pas figé. Je suis en train actuellement de travailler sur une section 2D qui sera très prochainement ajoutée aux 25 heures actuelles. Le but de ce cours est de vous fournir un guide complet à terme de toutes les possibilités d'Unity. Alors si vous avez envie d'apprendre Unity 2018, profitez de ce tarif exceptionnel pour vous abonné de la chaîne UPLN à 14,99€ Attention, il n'y en aura pas pour tout le monde, seulement 100 coupons disponibles. Le lien est disponible sous la vidéo.